Ça représente notre ville donc euh, c'est important d'avoir un petit journal qui, euh, qui repartorie un petit peu tout ce qui se passe dans la ville. C'est important, puis euh, aussi de, connaître, euh, de faire connaître un peu Drancy aux autres villes, je trouve. Le journal est très intéressant et qui permet aux Drancyens d'avoir toutes les expositions qui se passent pour le mois. Je suis très contente d'avoir Drancy Média dans ma boîte aux lettres toute, euh, régulièrement, que je lis pour être tenue au courant de tous les faits de Drancy. J'aime beaucoup la vie de Grenouille. J'ai l'occasion, je regarde dedans et ça me sert à savoir ce qui se passe sur Grenouille. Fait. C'est important pour les jeunes, pour bah, après pour tout le monde, pour toutes les tranches d'âge. Donc, euh, donc voilà. Moi, je le lis à chaque fois quand il passe en cours dans, le, dans la boîte aux lettres. La vie de la commune m'intéresse. Ça, c'est pour moi, c'est très important. Même les travaux, même je tout, moi. tout. Un peu moins le budget parce que je comprends rien. <rire> C'est un très bon anniversaire à Drancy Média. Joyeux anniversaire Drancy Média. Joyeux anniversaire Drancy Média. Bon anniversaire à Drancy ou Drancy Média et à Drancy. Joyeux anniversaire à Drancy Média. Bah ben, joyeux anniversaire. Pour le 400e numéro et, et puis longue vit encore à Drancy Média.